Connaissez-vous le mot « bonardisé Quel est le rapport entre Salvador Dali et Walt Disney Comment l'histoire de l'art peut aider à résoudre des mystères scientifiques Aujourd'hui, on va voir 5 anecdotes fun et insolites autour de tableaux connus ou méconnus. Pierre Bonnard était un peintre français Issu du mouvement Nabi. Nabi peut se traduire littéralement par illuminé. Il peignait des toiles joyeuses et colorées. Cherchant la perfection, il avait l'habitude de se rendre dans les musées pour modifier ses toiles directement au monde. Il s'est d'ailleurs fait arrêter plusieurs fois par des gardiens de musée. C'est donc de là que vient l'expression bonardiser. Bonardiser, c'est modifier une toile après sa vente. Salvador Dali. Le célèbre peintre surréaliste, mais également marquis d'Espagne, a collaboré avec Walt Disney en personne. Les deux hommes ont imaginé un dessin animé à l'univers farfelu nommé Destino. Destino regroupe tous les symboles des toiles de Dali. les montres molles, symboles du temps qui passe, des personnages féminins filiformes, ou encore des déserts bordés d'Oasis. Malheureusement, le projet a été abandonné faute de budget. En 2003, les studios Disney font revivre cette collaboration et en sortent une version courte. La version courte est disponible en ligne, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ça nous est déjà arrivé à tous. On passe un coup de téléphone et on griffonne sur un bout de papier des formes indescriptibles. Et Jean Dubuffet n'échappe pas à la règle. C'est en faisant cela qu'il crée « Ourloup », une série de toiles. Jean Dubuffet a consacré 15 ans de sa vie à l'Ourloup. C'est d'ailleurs un terme qu'il a totalement inventé. On y retrouve des motifs répétés, des personnages enchevêtrés, des formes géométriques et seulement trois couleurs le blanc, le rouge et le bleu. D'un simple coup de téléphone est née une série iconique. Alors, gardez toujours un crayon près de vous. Henri Rousseau, aussi appelé le douanier Rousseau en raison du métier qu'il exerçait, vivait avec très peu de moyens. Ses tableaux, souvent des paysages de jungle tropicale naïfs et enfantins, n'étaient pas reconnus à leur juste valeur par ses pairs. Ainsi, il échangeait volontiers ses œuvres contre des denrées alimentaires. Une miche de pain contre une toile, à l'époque, le troc semblait équitable. Aujourd'hui, les tableaux valent plusieurs milliers d'euros chacun. Ironie de l'histoire, sur une centaine de tableaux distribués, seulement une dizaine ont été retrouvés. Alors, ouvrez l'œil, un douanier de sommeille peut-être dans votre douanier. Peintre impressionniste, Paul Gauguin est connu pour ses nombreux voyages à travers le globe. En 1903, dans les îles marquises, il peint le tableau intitulé « Le sorcier d'Ivaro ». Grâce à cette toile, des scientifiques ont pu résoudre un mystère zoologique. En effet, 100 ans après la mort du peintre, des chercheurs ont l'idée d'étudier son travail. Ils y cherchent la date d'extinction d'un mystérieux oiseau exotique. Bingo Dans le tableau Le sorcier d'Ivaoa, l'oiseau est représenté. Il prouve ainsi que le volatile n'avait pas disparu au début du 21e siècle. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre anecdote préférée. A bientôt